Tout d'abord, notre bonne vieille fonction linéaire. Par exemple, f de x égale 2x. f associé à x le nombre 2x. En général, fonction linéaire s'écrit f de x égale ax avec a un nombre réel fixé donné. Sa représentation graphique, ou sa courbe représentative, c'est une droite qui passe par l'origine. Pour la tracer, il suffit juste d'un point. L'image de 1, c'est 2. 1 fois 2, ça fait 2. Donc l'image de 1, c'est 2. J'ai ce point. Je le regarde avec l'origine. Bien sûr, à cette fonction, on associe la droite d'équation y égale 2x. f de x égale y, convention. Cette fonction est strictement croissante quand a est positif et quand a est négatif. Par exemple, f de x égale moins 3x. Elle est strictement décroissante. Je rappelle que cette fonction ne fait rien d'autre que modéliser la proportionnalité. Par exemple, ici, pour x et f de x, quand x est 0, 0 fois 2, ça fait 0. Quand x est 1, 1 fois 2, ça fait 2. Quand x est 3, 3 fois 2, ça fait 6. Quand x est pi, 2 fois pi, 2 pi. Tous les nombres de cette ligne ont été multipliés par 2 c'est-à-dire le coefficient de la fonction. Attention, on préfère de dire pour ce 2 que c'est le coefficient de la fonction, et pour ce 2 de l'équation, 2, c'est le coefficient directeur de la droite représentative. La fonction affine vient d'affiner des propriétés de la fonction linéaire. Elle n'a pas grand-chose en plus à dire, sauf qu'elle est de la forme un peu plus élaborée, f de x égale à x plus b c'est-à-dire f associe à x le nombre ax plus b, avec a et b, de réels donnés Il y a un cas particulier très intéressant, quand b égale 0, alors qu'est-ce qu'on obtient Que f est linéaire. Évidemment, f de x sera égal à ax, comme dans l'exemple précédent. Il y a un autre cas, aussi intéressant, quand a égale 0. Alors, qu'est-ce qui reste Il reste f de x égale 0 fois x, ça fait 0, plus b égale b, ce qui nous donne la fonction constante. Dans le premier cas, quand a n'est pas égal à 0, la représentation graphique, la RG, est aussi une droite qui ne pas forcément par l'origine. Par exemple, on constate ici f de 0 égale a fois 0 plus b égale b. b, c'est l'image de 0 par la fonction f. b est appelée ordonnée à l'origine. Et le cas particulier de la fonction constante, disons f de x égale 3, ce qui s'écrit 0 fois x plus 3 pour mettre en évidence c'est une fonction affine. Évidemment, tous les nombres ont comme image 3. Ça veut dire que la représentation graphique, c'est une droite parallèle à l'axe OX. Bien sûr, la fonction affine, elle est aussi strictement croissante si A est positif, strictement décroissante si A est négatif, et elle est constante. Autrement dit, croissante et décroissante à la fois, mais pas strictement quand elle est constante.